l'expérience de quoi a besoin une graine pour euh, germer. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a l'hypothèse, est-ce qu'une graine a besoin de terre, est-ce qu'une graine a besoin de lumière, de chaleur, etc. Euh, là on voit ce qu'on a pensé, par exemple, est-ce qu'une graine a besoin de terre On a trouvé euh, l'idée euh, d'enlever de la terre et de mettre du coton à la place, pour que ça fasse l'effet de terre. Euh, et euh, Est-ce qu'une graine a besoin d'engrais Donc euh, on a mis de l'engrais avec des graines, mais sauf qu'on a fait deux choses avec l'engrais. Une avec de la terre et une en sans terre. Donc ça fait le tout de quatre expériences. Et vu qu'il y a deux places, la 6 e A et la 6 e B. La 6 e A on, et la 6 e B on fait euh, les deux mêmes expériences. Par exemple là-bas, c'est euh, la même expérience que celle-là. Donc on va voir si les deux vont réussir. Il y a celle-là, est-ce que une graine a besoin de chaleur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 Et euh, pour les 30 graines, on a besoin de 150 ml. Donc on sait que pour une graine, on a besoin de 5 ml. Donc 5 fois 5 ml. Pensez. Pensez, sait pensait. pas encore. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> euh, et euh, ils ont décidé d'espacer plus les graines. Parce qu'on a décidé de, de les espacer de 5, euh, 5, 5 cm toutes les graines. Et euh, eux, ils ont décidé de faire des choses comme 20 cm et euh, un, une autre expérience de, par exemple, là, comme on le voit, tous les mettre en tas pour voir si ça, ça change quelque chose. Euh, il y a aussi, euh, est-ce que, ils ont est -ce que euh, des graines ont besoin d'herbe euh, Donc, euh, ils ont essayé d'enlever le maximum d'herbe possible euh, d'un côté et essayer de mettre, euh, de laisser à l'air euh, la normale l'autre côté pour voir s'il y a une différence, encore une fois. Euh, ici, on voit que c'est la même chose, sauf que euh, c'est un peu... Euh, on voit que c'est un peu différent, c'est pour voir, euh, par exemple, les deux expériences, si par exemple il y en a une qui marche et l'autre ne marche pas, au moins on aura un point de comparaison. Il y a aussi... Euh, Est-ce qu'une graine... Euh, c'est pour l'eau, est ça. Oui. Est-ce qu'une graine a besoin d'eau Là, ce n'est pas très évident de vous voir ça. Il y a aussi, on a décidé de mettre des fois des bâches pour euh, les expériences. On a décidé de faire euh, plein d'autres choses comme ça. Très bien, Mourad. On te remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette la présentation. On peut l'applaudir.